Je m'appelle Laetitia Coudert, je suis ergonome à Pôle Santé-Travail depuis le 13 février 2012. Alors ergonome en Santé-Travail, euh, euh, l'idée c'est d'accompagner les équipes Santé-Travail dans euh, la prévention primaire au maximum euh, auprès de, des adhérents, auprès de nos entreprises pour pouvoir euh, les conseiller ou en tout cas les accompagner dans, les, dans des projets de prévention euh, santé. Alors on dit souvent en primaire pour essayer de venir un maximum euh, avant que les risques aient fait des dégâts par exemple ou avant qu'il y ait euh, des altérations de la santé. Euh, bah, dans pas mal de cas on arrive aussi après parce qu'il peut y avoir euh, des plaintes, des douleurs, des situations euh, à faire évoluer, en tout cas à transformer. Donc l'ergonome il est là pour euh, regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des situations de travail, essayer de comprendre le métier, de comprendre l'activité pour pouvoir repérer euh, les éventuelles contraintes euh, qu'il peut y avoir dans toute activité, quelle qu'elle soit. Et du coup euh, après de construire avec l'équipe santé et l'entreprise euh, bah, un plan d'action pour Diminuer ces contraintes, les adoucir, ou voire les supprimer euh, et puis faire en sorte que les conditions de travail soient plus agréables, plus confortables, plus douces et au final plus pérennes pour la personne qui va réaliser le métier ou l'activité.